bonjour à tous, c'est Nézé Aujourd'hui, on se retrouve sur planète of Culture Craft. Aujourd'hui, mm. c'est un nouveau jeu Minecraft, mais en ligne, si vous voyez le DVR. En gros, vous pouvez faire soit du jeu de tout seul, soit avec des gens, ou avec des potes, soit créatif tout seul, soit avec tes potes, ou avec des inconnus. Mais aussi, on peut faire des maps créés par des gens. Voilà, hop, oh, Creative Online, Creative Online, Private Map, ou, <coughs> ça c'est des maps créés par des gens où tu peux les créer toi-même, ou tu es cache-cache, et aujourd'hui on va s'intéresser au cache-cache, voilà, on va s'intéresser au cache-cache parce que c'est un truc, parce que c'est un bon truc le cache-cache, Ok, on va commencer bientôt. Alien sick. Donc c'est ça, en gros je vais marquer Minecraft, mais c'est pas Minecraft, ok Ah oh, merde, je suis désolé. On va essayer. que ça peut être tellement prendre une meilleure connexion. Ouais voilà, du coup bah non on pourra pas, je suis désolé, on pourra pas faire du cache-cache. J'avais cru faire du cache-cache, mais on, on pourra pas, je suis désolé. Pourtant ça rêvait bien, mais sans en fêter fait, survie tout seul. Je suis désolé, je suis désolé, j'ai bien voulu faire cache-cache, mais sauf que ça marche pas. Donc c'est euh, vraiment vraiment désolé. Ça marche pas, vous avez vu, euh, il faut être ouais. Bon, tant pis, on va euh, voir comment ça fonctionne. Survivre, déjà fait, hein, mais on peut choisir le biome qu'on veut. Tous les biomes. Bon, on va choisir All, Difficulty, Normal, Peaceful, on va rester normal, on va choisir le monde. Je... C'est pas ça que j'avais prévu pour aujourd'hui, j'avais prévu faire euh, bah, voilà que vous avez dit cache-cache. Voir comment euh, je débrouille sur euh, PC. C'est marrant, non, parce que je viens sur PC. Et en plus c'est les mêmes contrôles que sur Minecraft. Donc.. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer le cache-cache sur Minecraft. Peut-être un autre jour je ferai du cache-cache. Pour l'instant c'est pas possible. <coughs> non, voulu. Bon c'est pas possible que vous avez pu voir. Vous avez pu voir oui ça Minecraft en ligne si vous voulez, le jeu bah, est sur euh, Microsoft Store. Et pas sur internet. Et, ah, ça, ça, déjà spawn, ici. ah oui on peut créer notre propre survie avec des potes. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on peut vraiment créer tout app. Avec nos potes, c'est génial. On a un magasin. Oui, est-ce qu'on peut acheter des. Euh... On un ah, voilà. Je a un or, c'est 4. Désolé pour les lags. Alors, on va faire des craft Alors, les craft ça marche comme ça. Plank, hop, oh, comme ça, et tu cliques Ça marche comme ça stick stick à chaque fois j'en fais 12 parce que c'est hop ah c'est bon j'ai fait une table de craft ah, c'est comme ça que ça fonctionne donc là je fais 3 et pour poser stick avec la souris ah là. et pour lire la table de craft ça passe et maintenant on va ici et on a avait pioche ou on la craft pour l'instant je me débrouille un peu pas mal oh, il y a de la pierre à côté là bas donc on va, on va se dépasser là ouais, j'ai déjà une araignée Je vais... Vous allez voir Attends. Attends. on a pu... Je suis le Je suis... Tu m'attaques pas pour... D'ailleurs je vous montre le jeu en ligne avec d'autres gens. Avec d'autres gens. Si je peux plus tard dans les jeux. C'est pas grave, je suis même sur Minecraft classique. Oh le survie pareil hein. Et okay, voilà, c'est que voilà ensuite on peut faire un fou Ouais, c'est beaucoup pratique. like que comme ça on va déposer quelque part quand on trouve un campement. Voilà quand on trouve un campement on va poser ces trucs-là. un mouton je sais pas si je peux me... je sais pas si dans ce jeu on pourra mélanger les je sais pas si dans C'est quoi le. on le voit pas. Carpet, ok, d'accord. Okay, ah, bed! Ah, bah voilà, on a un lit. C'est bien ça. Ah, attends, donc, du coup, on va poser là. On va le Euh. On va poser à côté. Oh là là, c'est galère. Et euh... frère je veux ouvrir ouvrir le corps et déposer les trucs des trucs les ah, plus importants hein. si je dors je dors je sais pas si c'est comme un jeu de base ou garde j'ai eu deux. Je sais pas du tout. Le film, on attends, deux secondes. Est-ce que... Il se passe cette film, on est, que... est, est d'accord. Oh putain ouais, Il tombe là, lui. Mais pourquoi vous pouvez pas dans le joueur Je comprends pas. Je ah, vais parler sur le bouquet. Attends. Oh je vais en crever, les gens. C'est assez dur hein. euh... ah C'est bien ça Par contre je ne plus que je où Je suis mort Euh, euh, pour, euh. Hop, même. Hop, voilà. Et voilà, on sauvegarde notre partie. Donc, le lit, on a euh, défini notre point de respawn, donc c'est plutôt pas mal. Alors, hop. hop, une belle hop, On va essayer euh, le cache-cache. oh alors, on peut essayer ça. Alors, alors, alors. j'ai le parcours. On va prendre celui qui a beaucoup de lacs, plus de lacs, rien de parcours. Ça marche pas par exemple la mais si ça marche ça fonctionne on peut commencer un parcours mais bon très... ah, reste... c'est ça avec des manettes Une échelle. Mmh. Oh mon dieu. Déjà, je galère à monter sur une échelle. Bah. Ah non, ça va. Ça. Alors, donc, donc... Ah, il faudrait que ça. La barre d'espace. Donc, ça, va être cool. Ah, il y a je sais pas combien de personnes ici. Il y a je sais pas combien de personnes qui restent. Ah, euh, ouais, je sais Sérieux Il veut gagner c'est pour ça. Non, on prend des dégâts de chute. Ou pas, quelqu'un qui veut chute, j'en sais rien. Non, bon. ouais, ouais. On va pas faire un parcours parce que c'est un peu chaud, attends. Hop, ah, donc on va. Ouais, je suis pas resté longtemps sur le parcours parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur, sur le truc. Et eh voilà, ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine vidéo de Minecraft ou un autre jeu. Ciao!